Vous êtes à la recherche d'une montre connectée en dessous de 200 euros et vous avez certainement vu ma prise en main de la Xiaomi Watch S1 Active. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du test de cette montre. Après plusieurs jours d'utilisation, j'ai pu tester les fonctions Smart, les fonctions Sport et les fonctions Santé. Après cette vidéo, vous saurez tout sur cette montre. Alors, est-elle faite pour vous C'est maintenant, c'est mon test Reparlons du design de cette Xiaomi Watch S1 Active. C'est une montre qui va convenir à la plupart des gens car elle va être dans les standards des montres connectées qui sortent depuis 2 ans. Elle va avoir un cadran de 46 mm. Du côté des dimensions, pour être plus précis, on a une montre de 46,5 mm par 47,3 mm avec une épaisseur de 11 mm. Tout ça pour un poids de 36,3 grammes sans le bracelet. On sera sur une montre, comme je vous le disais, assez standard avec un écran AMOLED d'1,43 pouces, 360 360 par 360 pixels, ainsi que la possibilité d'avoir de l'Olwayson. Autre information qui est donnée sur l'écran, que je n'avais jamais vraiment vu auparavant, c'est la fréquence d'affichage qu'il a, est donnée à 60 Hz. Alors, je ne peux pas comparer cette fréquence d'affichage avec les autres mondes connectées, parce que c'est une information qui est pas souvent donnée par les marques. Sinon, on va retrouver un boîtier avec une bague en métal, ici, qui va permettre de protéger l'écran. Et un arrière du coup en plastique à l'arrière on va retrouver un cardio fréquence -mètre, sur le côté deux boutons un bracelet en silicone de 22 mm et cette montre sera disponible en trois couleurs on aura donc une montre assez plaisante à mettre au poignet qui ne conviendra peut-être pas au plus petit poignet parce qu'on reste sur du 46 mm voilà pour ce qui est du design maintenant on va parler de la fiche technique Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette montre. Nous sommes sur une montre qui va reprendre des caractéristiques techniques assez standards aussi. Une étanchéité à 5 ATM, un capteur optique de fréquence cardiaque, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole électronique, un capteur barométrique, un capteur de lumière ambiante. Petite amélioration par rapport à certains concurrents, c'est qu'on va être sur un GPS dual band qui va nous permettre d'être plus précis. Au-delà des capteurs, on aura toujours d'autonomie annoncée. On verra dans ma partie autonomie du test si je les ai atteints. Au niveau de la connectivité, elle aura le NFC avec le Xiaomi Pay. Elle sera compatible Bluetooth 5.2 et elle intégrera Alexa. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais si vous vous souvenez bien, on a attendu longtemps avant qu'Alexa arrive sur la Mi Watch. Alors, est-ce qu'elle est présente dans cette montre Petit suspense. Au-delà de ça, cette montre aura un microphone et un haut-parleur pour pouvoir répondre aux messages. On aura aussi la possibilité d'avoir certains suivis de santé qu'on va évoquer juste après dans les fonctionnalités santé. On sent aussi qu'elle a été un peu plus boostée par rapport à la Mi Watch au niveau de la navigation, au niveau de la prise en main. Car elle répond vraiment très rapidement. Voilà pour le gros des caractéristiques techniques. Maintenant, on attaque les fonctions Smart. Commençons par parler un petit peu de la navigation dans cette tout d'abord, on va atterrir à chaque fois sur notre écran principal qui va pouvoir être animé ou non. Ça, on le verra bien entendu juste après dans la personnalisation. Ensuite, vous aurez plusieurs possibilités. Soit swiper de haut en bas, de droite à gauche, de, voilà, de gauche à droite, soit appuyer sur les différents boutons. Lorsque je vais swiper de haut en bas, je vais avoir mes notifications. Notifications d'applications, Twitter, etc., etc. On verra aussi après comment les gérer. Lorsque je swipe de bas en haut, je vais avoir la possibilité d'avoir mon écran de raccourci. Je vais pouvoir, par exemple, activer le mode nuit, la torche, bref, plusieurs choses en un petit clic. On va pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir mes écrans de différents widgets. C'est plutôt pas mal parce que, d'ordre général, lorsqu'on va swiper, on n'aura qu'une information dans les différentes montres. Là, on va pouvoir avoir plusieurs informations directement. Par exemple là j'aurai mon sommeil de la nuit dernière, allez voir ce qui s'est passé sur la nuit dernière. Je vais avoir mon rythme cardiaque aussi de la nuit dernière parce que là on est le matin. Et je vais pouvoir du coup swiper et ajouter différents widgets. Ensuite je vais avoir les différents boutons. Lorsque j'appuie sur le bouton en haut à droite je vais accéder à mon menu principal avec toutes les applications qu'on va bien entendu explorer durant ce test. Lorsque je vais cliquer sur le bouton en bas je vais avoir mon sport, mes différents sports pour les lancer en un clic rapidement pour revenir en arrière on appuie sur le bouton du haut et pas sur le bouton du bas parce que ça va à chaque fois nous relancer le sport ça c'est la navigation de c'est la navigation assez simple on peut voir que si je fais un appui prolongé sur le bouton du haut ça va me permettre d'éteindre ou d'allumer ou de redémarrer la montre et un appui prolongé sur le bouton du bas ne fera rien parlons maintenant de la personnalisation on ne pourra pas directement Appuyer comme ça longuement sur le cadran, hein, comme on peut le faire sur beaucoup de montres, pour changer le cadran. On va voir différentes possibilités pour changer, changer du coup le cadran, les faces de la montre. En passant par exemple par les paramètres. Hop, on va là, on clique sur paramètres et on va pouvoir changer, choisir un cadran plus simple, un cadran animé, etc. etc. Vous voyez, c'est facile. Ensuite, si on va vouloir aller plus loin sur la personnalisation côté cadran, on va pouvoir du coup lancer l'application Mi Fitness. Mi Fitness va nous permettre en cliquant hop sur la montre de pouvoir aller par exemple envoie ma Xiaomi Watch S1 Active, cliquer sur en ligne et on verra mes différents cadrans qui sont directement inclus sur ma montre. On va pouvoir aller aussi sur en ligne pour pouvoir aller chercher Plusieurs cadrans et dès qu'il y en a un qui me plaît bah Par exemple celui-là Faire appliquer pour qu'il soit chargé et prêt à être utilisé sur la montre Autre personnalisation possible lorsque vous voulez personnaliser encore plus un cadran Que vous venez de télécharger sur la montre Vous allez pouvoir ici en cliquant dessus Choisir si vous voulez afficher une information en dessous Et même vous allez pouvoir sélectionner des photos Pour les ajouter directement en diaporama sur le cadran Ça c'est côté cadran La personnalisation va pouvoir aussi aller un peu plus loin Lorsque je vais descendre sur ma montre, je vais pouvoir aller dans le système où je aurai la disposition des widgets ou la disposition des applications. Commençons par le plus simple, ça va être la disposition des applications. Lorsque je vais cliquer, on verra que je peux soit choisir d'avoir les applications en gris, comme j'avais là, soit en liste. Je vous montre ce que ça donne en liste, voilà. La liste vous permettra d'avoir le nom des applications à chaque fois, mais c'est un petit peu moins stylish. Ensuite, vous allez pouvoir aussi gérer les widgets. Et ça, ça c'est intéressant. Les widgets, c'est lorsque, on va tourner ici, là. Hop, on va voir différents widgets. Et dans ces écrans, on va avoir différents... Petit carré, petit rectangle qui va nous permettre d'avoir un accès rapide à certaines données. Et ça, c'est plutôt pratique, c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça. Parce que lorsqu'on va aller directement sur l'application dans la section widget, on va pouvoir les personnaliser. C'est-à-dire, on va pouvoir par exemple ajouter un écran, regarder si on veut mettre 3 ou 4 widgets, cliquer dessus. Et là, on va pouvoir ajouter les informations que l'on veut ou les raccourcis que l'on veut. Par exemple, j'ai envie d'ajouter une course à l'extérieur, j'ajoute course à l'extérieur. J'ai envie d'ajouter à côté de la course à l'extérieur la météo, j'ajoute la météo. Et lorsque je cours, en gros, je vais voir ma météo, je me dis ok, je vais pouvoir courir, j'appuie. Et lorsque je cours, moi j'aime bien écouter de la musique, donc j'ajoute la musique derrière. Et pourquoi pas, hop, mettre la batterie. Je valide mon widget et je peux l'organiser un peu où je veux. Je vais le mettre par exemple en avant dernier. Je resynchronise la montre et une fois synchronisée, on retrouvera mon petit widget que j'ai créé. Ici, j'aurai la possibilité voilà, de lancer ma course en extérieur, de lancer ma musique ici en cliquant sur musique ou alors de voilà, regarder ma météo. Je pourrais aussi, si je veux avoir plus d'informations, par exemple, là, lancer ma musique comme ça hein, et l'arrêter. Mais si je veux pouvoir régler chansons suivantes et chansons précédentes, je peux mettre un widget de taille plus grande. Mais à chaque fois, si je veux cliquer, je clique sur le widget et ça me lance l'application. Voilà, grosso modo, pour la personnalisation. Donc, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette petite interface de widget. En gros, on va pouvoir vraiment organiser les écrans comme si on était sur un smartphone en mettant différents widgets d'application. Et ça, c'est bien d'avoir pensé à ça. Maintenant, parlons des notifications. Oui, vous l'avez vu on va pouvoir recevoir des notifications, des notifications d'applications, de SMS, etc. Les notifications du coup d'application, vous allez pouvoir aussi les gérer via l'application. Hein. L'application toujours Mi Fitness. En allant sur l'application Mi Fitness, vous allez pouvoir aller sur notifications d'applications. Et oui, les noms sont parfois faciles à comprendre. Je vais pouvoir aussi activer le fait que lorsque je reçois une notification, l'écran s'allume. Et je vais pouvoir choisir aussi quelles applications peuvent m'envoyer des notifications. Entre messages, email, Xiaomi me Home et autres. J'aurai donc la plupart des applications qui vont se retrouver dans autres. Donc on ne va pas pouvoir être plus précis que ça dans le choix des notifications qu'on veut recevoir. Qu'en est-il maintenant des appels lorsque je vais recevoir un appel Ma montre va vibrer, va sonner. Je pourrai raccrocher ou décrocher. Lorsque je décrocherai, je pourrai parler directement via ma montre et entendre directement via ma montre. Via montre. Salut, salut, ouais, ça va Au oh, top. Oh, top, merci. Je pourrais, je pourrais augmenter ou baisser le son, couper ou non, le micro est bien entendu raccroché. Ça, c'est la possibilité pour répondre à un appel. Lorsque je vais aller dans Hop, appel ici je vais pouvoir voir mon historique d'appel et je pourrais aussi en cliquant dessus rappeler mon correspondant malheureusement je n'aurai pas de clavier pour directement composer un numéro ou je n'aurai pas de répertoire avec des contacts pour les appeler directement ça c'est bien dommage maintenant qu'en est il des sms lorsque je vais recevoir un sms je recevrai mon sms comme une notification et je pourrai du coup scroller pour le lire mais je ne pourrai pas le lire entièrement il sera tronqué bien entendu je ne pourrai malheureusement malheureusement pas répondre aux sms même avec des réponses rapides et je ne pourrai pas non plus envoyer de sms qu'en est-il maintenant des différentes apps de messagerie comment on l'a vu en fonction des notifications les apps de messagerie vont se retrouver dans autres et sur toutes les apps que j'ai testé on va pouvoir bien entendu recevoir la notification du message qu'on a reçu que ce soit sur live messenger etc mais bien entendu on ne pourra pas y répondre de même pour les appels impossible d'y répondre parlons maintenant de la musique la montre nous permet d'écouter nos musiques Enfin, de contrôler les musiques qu'on a sur notre téléphone. C'est-à-dire, lorsqu'on est connecté en Bluetooth avec notre téléphone, on va pouvoir utiliser cette montre comme une télécommande pour lancer notre musique ou non. Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des écouteurs Du coup, vous pourrez écouter votre musique directement sur vos écouteurs Même si c'est un peu bizarre Parce que, sachant que votre montre contrôle votre téléphone Pourquoi ne pas mettre des écouteurs sur le téléphone Et c'en est de même lorsque on répond à des appels Vu qu'on a notre montre qui sert un peu comme un écouteur pour répondre aux appels Pourquoi ne pas se servir des écouteurs et décrocher Bref, vous pourrez quand même mettre des écouteurs Pour pouvoir gérer un petit peu la connexion entre écouteurs et montres plus facilement Parlons maintenant du paiement via la montre Vous aurez sur cette montre la possibilité d'avoir Xiaomi Pay qui va vous permettre du coup d'ajouter une carte il va falloir passer par l'application Et lorsque vous allez être sur l'application Cliquez sur Xiaomi Pay Là vous allez pouvoir ajouter une carte de crédit On nous demande de porter notre montre Pendant le processus d'ajout Vous pourrez aller sur l'application Pour pouvoir ajouter directement les cartes bancaires Vous allez pouvoir voir les banques de prise en charge On voit qu'en France Il n'y a pas de banque encore compatible Mais ça pourrait se débloquer Et c'est quand même une fonctionnalité qui peut être intéressante Parlons maintenant de la fonction sécurité Il va être possible lorsque vous allez aller sur l'application Mi Fitness, d'aller en bas dans SOS d'urgence. Là, vous allez pouvoir activer le SOS d'urgence qui fera, lorsque vous appuierez trois fois sur le bouton bas de votre montre, Appellera directement un contact, vous allez pouvoir paramétrer un contact, hop on l'active, on paramètre un contact, hop, suivant, et on va mettre Pana par exemple, et ok, on enregistre. Et lorsqu'on appellera du coup trois fois sur le bouton, ça appellera le contact. Autre petite fonctionnalité smart, c'est l'ajout de petites applications tierces. Si vous avez un mobile Android bien entendu, ça n'est pas disponible sur iPhone. Vous allez pouvoir aller directement sur Applications. et là vous allez voir dans disponible certaines applications. Vous allez pouvoir avoir par exemple, hop, la calculette, ou alors la radio. Vous cliquez pour les installer, les télécharger, hop, vous synchronisez votre montre et une fois la synchro faite, vous allez pouvoir les retrouver directement sur votre montre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va donner à ceux qui ont un mobile Android la possibilité, du coup, d'avoir des petites applications qui vont s'ajouter par-ci par-là. Dernière fonctionnalité intelligente, ça va être Alexa. Bon, j'arrête le suspense. À l'heure actuelle, moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir Alexa sur cette montre. Après, j'ai eu la montre en exclusivité, elle n'est pas encore sortie officiellement, donc il se peut, il se peut, il se peut qu'Alexa soit mis à jour directement sur la montre le jour du lancement. Bien entendu, si vous regardez cette vidéo, le lancement a été fait, allez checker les commentaires, je vous mettrai un commentaire épinglé en disant Alexa est disponible, Alexa n'est pas disponible et je vais aussi aller à la recherche d'informations si elle n'est pas encore disponible pour savoir quand est-ce qu'elle arrivera. Tout ça, ce sera sur un commentaire épinglé. Donc, on en reparlera certainement plus tard dans une prochaine vidéo, certainement dans une vidéo comparative. On se souvient que sur la Mi Watch, ça a mis quand même quelques temps à... avant que ça arrive Alexa, Mais vu qu'elle est maintenant disponible sur la Mi Watch, elle devrait l'être sur celle-là aussi très rapidement. On finit avec les paramètres. On les avait un petit peu évoqués tout à l'heure pour l'ajout des écouteurs. Mais vous allez pouvoir du coup, hop, dans les paramètres, changer la, la, la face du cadran, mettre, euh, activer la Wi-Fi, gérer le son, la luminosité... Le mode ne pas déranger, les modes d'entraînement, vous allez pouvoir lancer la détection automatique des entraînements ou non. Les affichages, si vous voulez que ce soit la luminosité automatique, si vous voulez que euh, ça se verrouille automatiquement, les vibrations et dans le système vous allez pouvoir redémarrer etc. Vous avez peut-être remarqué que j'ai du coup swipé hein, pour le test pour vous montrer entre le mobile Android et le mobile euh, iPhone. Le menu est le même c'est juste vraiment on a les nouvelles applications qu'on peut ajouter et au niveau de l'application ça se ressemble vraiment beaucoup il y a juste aussi cette nouveauté euh, au niveau du coup des applications. Parlons maintenant des fonctionnalités de santé. Alors, les données de santé, on va être sur des choses assez, assez simples, assez basiques. On va retrouver le suivi quotidien, le suivi de sommeil, le suivi cardiaque et après le suivi de spo 2 Je vais vous montrer tout d'abord comment configurer au mieux vos données de santé. C'est-à-dire que par défaut, les données de santé ne sont pas forcément activées en continu. C'est normal, ça vous permet de gagner de la batterie. Lorsque vous allez aller sur votre application, vous allez pouvoir cliquer sur fréquence cardiaque et là, vous allez pouvoir ajouter des alertes de fréquence cardiaque et gérer la continuité. Si vous voulez que le contrôle sous enfin, face chaque minute, si vous voulez avoir une alerte si votre fréquence cardiaque est basse ou si vous voulez qu'elle soit en alerte lorsque la fréquence cardiaque est haute de même, vous allez pouvoir cliquer sur sommeil on est toujours dans les paramètres hein, de la montre et vous allez pouvoir hop activer la surveillance de sommeil avancé. Pour l'oxygène pensez à activer, hein, si vous voulez vraiment un suivi de santé au max, il faut pratiquement tout activer mais on va en parler sur l'impact sur la batterie juste après. Vous allez pouvoir du coup gérer la fréquence de SpO2 je trouve que la SpO2 est importante à savoir la nuit pour pouvoir avoir euh, un peu évaluer votre sommeil, à évaluer aussi si vous faites un petit peu d'apnée du sommeil ou des problèmes respiratoires parce que moins vous allez respirer la nuit, bah, moins vous aurez de saturation en oxygène dans le sang donc ça c'est un, un petit ordre d'idée c'est pas officiel mais c'est bon de l'avoir au moins la nuit. Le stress à activer pour le surveillance du stress toute la santé et vous allez pouvoir aussi activer des alertes d'inactivité, c'est toujours sympa et même aller jusqu'à l'étirement. Voilà comment paramétrer un petit peu ces données de santé pour avoir au mieux les données de santé. Maintenant regardons comment ça va s'opérer. On a déjà vu tout à l'heure hein, que mes données de santé vont apparaître sur les widgets principalement ici. On aura mes données de santé sur la journée, mes calories, mon nombre de pas et mes minutes d'activité. Vous allez pouvoir après swiper pour avoir tout ça. Là, vous allez avoir mon suivi cardiaque. Donc, on voit qu'il a commencé là euh, pendant que j'ai coupé le test pour switcher. Mais vous allez avoir votre surveillance de suivi cardiaque ici. Vous allez pouvoir avoir vos zones de fréquence cardiaque, etc, etc. Le sommeil, il s'affichera là. Je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure. Et après, on va avoir du coup tous les différents widgets. Si vous voulez lancer une mesure de SPO2, ça va être là, etc. Ça, c'est l'interface pour accéder aux données de santé on va pouvoir aussi y accéder directement avec le menu sommeil euh, rythme cardiaque calories stress etc etc regardons maintenant plus précisément ce que ça donne et pour ce faire je vais reprendre mon iphone avec l'historique que j'ai les données quotidiennes récoltées par la montre seront du coup retranscrites directement lors d'une synchronisation sur l'application je vais pouvoir avoir mon écran principal mon cadran santé là je vais avoir tout ce que je vous ai cité tout à l'heure avec les données quotidiennes les données de sommeil les données de rythme cardiaque, etc, etc. Commençons par, du coup, le suivi quotidien. Je vais pouvoir cliquer pour avoir mon suivi quotidien au niveau des calories brûlées, de nombre de pas et des mouvements. Je verrai, par exemple, voilà, que j'ai fait 109 calories sur mon objectif de 400 aujourd'hui, etc, etc. On aura aussi la possibilité d'avoir des petites courbes concernant ces données. On va pouvoir bien entendu revenir sur l'historique bah, de la semaine etc etc. Autre information de données quotidiennes vous allez pouvoir aller sur debout et là vous allez avoir en gros les moments où vous avez été debout. On voit que cette nuit j'ai été debout malheureusement mais euh, c'est quand même une information qui vous permet de savoir si vous êtes sédentaire ou non. De même vous aurez la possibilité d'avoir votre PAI qui est une synthèse, un score sur votre, euh, bah voilà, votre forme. Parlons maintenant du sommeil. Le sommeil va se retranscrire de cette manière. Vous allez avoir votre, vos courbes, vos courbes de sommeil qui vont vous donner la répartition entre le sommeil profond, léger, ou le sommeil euh, paradoxal vous allez pouvoir avoir vos réveils etc etc on aura par exemple là sur une nuit 6h42 sur ma nuit d'hier avec différentes phases je vais pouvoir voir que j'ai été réveillé de 1h26 à 1h54 puis j'ai été réveillé de 3h52 à 3 à 4h52 et de 5 h 8 à 5h52 pour après redormir, etc, etc. Là, sur ma répartition de sommeil, si j'ai activé toutes les options que je vous ai montré tout à l'heure, je vais avoir du coup cette répartition et ce suivi de sommeil un peu plus avancé car j'aurai mon SPO2 durant ce sommeil. On aura 96%, j'aurai mon rythme cardiaque pendant le sommeil, etc, etc. En bas, vous allez pouvoir cliquer sur en savoir plus. Et là, vous allez avoir des informations supplémentaires et surtout, vous allez avoir des petits paragraphes qui vont vous aider à comprendre mieux Qu'est-ce que le sommeil Et ça, c'est plutôt pas mal. Quel est mon ressenti sur cet écran de sommeil hein, par rapport à ce que je connais d'autres applications J'aurais aimé aussi avoir quelques feedbacks type Amazfit, qui est du coup une des filiales, euh, voilà, une filiale, filiale, filiale de Xiaomi qui fait des montres connectées et qui nous permet d'avoir aussi un comparatif par rapport aux autres personnes aux autres individus, de notre tranche de poids, de notre tranche d'âge. Ça, c'est plutôt pas mal et c'est dommage que ça n'a pas été repris là-dessus. Lorsqu'on va regarder mon suivi de fréquence cardiaque maintenant, je vais pouvoir avoir de coup mon suivi plus ou moins continu de fréquence cardiaque en fonction de ce que j'ai euh, paramétré, toutes les minutes, toutes les 10 minutes, etc., etc., Bien entendu, plus vous allez mettre de prise de mesure, plus ça va vous bouffer de l'autonomie. Vous allez avoir votre résumé quotidien, 71 battements de cœur par minute, repos, la moyenne, etc., et vos zones de fréquence cardiaque. Là, malheureusement, on n'a pas forcément de petits paragraphes qui vont nous expliquer en quoi c'est important d'aller sur certaines zones de fréquence cardiaque, etc., pour travailler le cœur. Parlons maintenant, du coup, de la surveillance de la SPO2. La surveillance de SPO2 peut se faire aussi de manière presque continue. On va voir notre résumé avec le max, le minimum et la moyenne. C'est simple efficace. On n'a pas non plus de petits paragraphes qui nous expliquent qu'est-ce que la SpO2 et en quoi il faut avoir au mieux 100% de SpO2. La mesure du stress maintenant. La mesure du stress est aussi plus ou moins continue et va vous permettre d'avoir du coup une moyenne de stress. Là, la mesure du stress, ça sert à rien de l'avoir toutes les minutes, donc c'est amplement suffisant les prises de mesure lorsqu'on l'active. On va voir qu'on aura un détail avec est-ce qu'on est stressé ou façon modérée, léger ou détendue. Ça, ça nous permet de voilà de savoir que sur la journée, j'ai été détendu 5 heures, etc., etc. Pour finir, il sera possible d'avoir un suivi de cycle menstruel. Pour mesdames, vous allez pouvoir paramétrer du coup les jours de vos cycles menstruels, et du coup, ça vous enverra un rappel, et vous allez pouvoir avoir des notifications là-dessus. Voilà pour ce qui est des fonctions de santé. On est sur quelque chose d'assez basique, mais qui va parler à peu près à tout le monde. Ça va pas aller vraiment dans la profondeur. Il aurait manqué quelques explications, mais voilà, pour une personne qui veut un suivi de santé assez global, ça fait carrément le job. On n'a pas de fonctionnalités de santé plus avancée comme un ECG, etc., etc. Mais bon, on reste quand même sur une montre en dessous de 200 euros avec une dizaine de jours d'autonomie. De Parlons maintenant des fonctions sport. Le sport, le sport, le sport, je vous avais dit, il est possible de lancer une activité sportive directement, hop, via la montre, en cliquant en bas, vous allez pouvoir lancer une course, une marche, etc., etc. Lorsque vous allez cliquer sur une course en extérieur, vous allez pouvoir, hop, ajouter des objectifs de temps de distance de calories, des alertes de temps de distance, et mettre ou non la pause automatique. Vous lancez lorsque le GPS sera localisé, ici, je ne vais pas vraiment pouvoir avoir le GPS dans mon studio, mais bon, je lance, et là, je vais avoir différents écrans avec les kilomètres, le rythme, euh, les foulées, etc., etc. qui seront plus ou moins adaptés aux différents types de sport. C'est-à-dire que lorsque hop, je vais lancer une natation en piscine, je pas le même écran, car on aura pas les longueurs, et je n'aurai pas non plus les mêmes paramétrages, je vais pouvoir paramétrer la distance et longueur. Une fois que l'activité physique est faite, vous allez la retrouver du coup, hop, sur votre santé. Vous allez avoir votre synthèse de course avec euh, voilà le temps, l'objectif, etc, etc, les temps intermédiaires par kilomètre, la fréquence cardiaque, euh, la cadence et beaucoup d'autres informations avec les différents graphiques de foulée, etc, etc. Vous allez avoir du coup assez d'informations pour, euh, pour ce qu'il vous faut, on va pas se mentir, il y a assez d'informations pour euh, le coureur standard qui va utiliser ce genre de, de montre ou alors pour le sportif hein, standard qui veut utiliser ce genre de montre peu importe l'activité la question maintenant ça va être au point de vue de la précision on sait que cette année il y a eu quand même une belle avancée côté suivi cardiaque on va donc comparer la fréquence cardiaque prise durant une activité par cette montre avec ma ceinture de fréquence cardiaque lorsqu'on met les deux courbes côte à côte on voit que la montre arrive assez bien à suivre lorsque l'on les superpose on voit aussi que la montre arrive à suivre cette fréquence cardiaque et qu'elle nous fait dire, comme la plupart des montres maintenant cette année, que le suivi cardiaque sera... Correct et sera ok lorsque vous allez faire une course à pied ou lorsque vous allez faire même des entraînements intervalles. Qu'en est-il maintenant du suivi GPS Le dual GPS fait carrément le job. Hein. Au niveau du suivi, la précision est mieux que sur la Mi Watch par exemple. On va avoir une précision, je vous mets mon petit tableau récapitulatif, ça va être parfois sur des erreurs de 20 mètres et ce qui est assez précis lorsqu'on compare du coup euh, la montre avec le gps de mon téléphone Préci la montre est précise concernant le suivi de la spo2 et la précision de la spo2 en la comparant avec un oxymètre de pouls. et au niveau du suivi du nombre de pas on est aussi dans ce qui se fait au niveau standard au niveau des approximations etc en fonction euh, de, des différentes tests que j'ai fait voilà on est à moins de 5% d'erreur ce qui est plutôt correct concernant les fonctions de sport plutôt avancées on n'en aura pas vraiment, voilà, pas possibilité de suivre un itinéraire, pas de possibilité de créer son propre entraînement et de l'intégrer dans leur montre. On est vraiment sur du standard de chez standard. Alors maintenant, parlons de l'autonomie. Autonomie annoncée de 12 jours, théoriquement, en usage normal, jusqu'à 24 jours en usage d'économie d'énergie, et jusqu'à 30 heures en mode GPS, qu'en est-il sur les tests de notre petit Panacotech alors, déjà, vous l'avez vu, pour un meilleur suivi de santé, moi, je vous conseille d'activer toutes les options. Toutes les options, ce qui va vous consommer un petit peu d'autonomie. Moi, personnellement, je ne suis jamais arrivé aux au jours en activant tout, mais j'ai pu y arriver en laissant désactiver des choses et en jouant un petit peu sur l'économie d'énergie. Grossièrement, je pourrais dire du coup que sur mes tests, cette montre va avoir une autonomie entre 7 jours, et 14 jours, plus ou moins en fonction du mode économie d'énergie. Je n'ai pas pu tester du coup sur 24 jours. Je n'ai pas eu le temps encore de laisser en mode économie d'énergie, voir si ça atteint les 24 jours. Mais grosso modo, vous aurez au moins un usage intensif, une semaine d'autonomie sur cette montre. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui est correct par rapport à ce qui se fait chez la concurrence. Finissons avec mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif, ça va être la prise en main de cette montre. Avec ces écrans là, ces widgets personnalisables Où on va pouvoir mettre voilà, différentes applications Dans un même écran de widget Je trouve que la navigation est encore plus simple Le menu principal est aussi sympa Et surtout la montre est assez réactive Mon deuxième point positif ça va être l'autonomie On est sur une montre avec une autonomie assez correcte hein, Plus d'une semaine, entre une et deux semaines Avec des, des, des, des fonctionnalités qui vont avec cette autonomie Donc c'est plutôt sympa Qu'en est-il maintenant de mes points négatifs Mon premier point négatif ça va être un petit peu la différenciation. Voilà. On est sur une montre qui va coller avec les standards des montres, avec cette autonomie, cette gamme de prix, etc. Mais je n'arrive pas à voir la vraie plus-value de choisir cette montre, à part si vous êtes dans un écosystème Xiaomi, par rapport par exemple à une Amazfit qui a le même budget à peu près et pour moi plus sympa à prendre en main au niveau surtout de l'application etc donc comment se positionner voilà ici on vous aurait peut-être plus de, de, de fonctionnalités un petit peu smart surtout si vous êtes sur Android mais voilà j'arrive pas à voir vraiment la grosse différenciation de cette montre. Mon deuxième point négatif ça va être un petit peu l'application qui par rapport encore je vais comparer à l'application ZEP hein, des montres à suite nous donne pas autant d'informations autant d'informations pas autant d'explications c'est vrai que cette application par contre est vraiment simple à prendre en main en fait comme l'interface il faut pas se prendre la tête vous pouvez comprendre naviguer dans les menus c'est très bien fait au niveau de l'UX mais c'est vrai que voilà avec le savoir faire de Xiaomi et de ses filiales ça aurait pu aller plus loin pour conclure je vous conseille cette montre si vous cherchez une montre facile à prendre en main soit une première montre connectée soit une montre connectée pour avoir votre écosystème Xiaomi si vous avez un téléphone Xiaomi etc Et que vous voulez vraiment rester dans l'écosystème Xiaomi, ça peut être un très bon choix. Néanmoins, positionner cette montre à euros, ce n'est pas la positionner pour les petits portefeuilles non plus. Donc, à voir s'il y a une bonne offre de lancement, vous verrez ça. Euh, n'hésitez pas à aller checker les liens en commentaire. Merci d'avoir regardé ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.